Salut à tous et à toutes, c'est Biox Lobby, et aujourd'hui euh, je vais vous parler d'un nouveau petit projet, qui est un projet de gendarme. Voilà, donc euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui font des vidéos dessus, mais encore pas trop sur GTA V. Donc euh, j'ai trouvé le... le skin, la voiture, et donc euh, voilà, je suis vraiment super content. Parce que ça fait un moment que j'attendais Donc euh, voilà donc Vous en avez deux, vous avez sans gilet Bah là il fait beau donc on va pas en mettre Vous avez sans gilet et avec Donc voilà donc euh, Je vais pas faire une vidéo maintenant Parce que c'est pas tout à fait fini euh, J'ai pas trouvé la sirène de la gendarmerie Sur ce véhicule en fait Parce que si vous voulez La sirène, comment je pourrais vous expliquer ça La sirène là, elle est mise Pour la police et vu que cette voiture Normalement c'est une voiture de police de ville et bah c'est programmé pour euh, Que ça fasse la sirène de la police nationale Et donc la, pour la sirène de la gendarmerie Du coup ça le met complètement Sur un autre véhicule Donc je vais vous montrer ça normalement Ça devrait le mettre Sur le FBI Normalement Oui voilà Voilà ça c'est la gendarmerie Et donc euh, Ça c'est la police Voilà Voilà. Vous voyez la différence Ça, c'est la police, et l'autre, c'était la gendarmerie. Donc, euh, aujourd'hui, on se retrouve donc pour... Euh, bah, je voulais juste vous présenter ça, vous dire que ça allait bientôt arriver, d'ici quelques jours. Et puis, voilà. Donc, euh, c'est déjà la fin de cette vidéo. Euh, je tiens à vous remercier de l'avoir regardé et surtout, suivez mes prochaines vidéos euh, en tant que gendarme. Je ferai aussi la police nationale. Et donc, euh, voilà. Ciao, ciao, tout le monde